En fonction de la tessiture vocale de l'apprenant, il est possible qu'il doive parfois chanter une octave plus haut ou plus bas que ce qu'il est écrit. Il n'est pas toujours facile pour un débutant de spontanément chanter à l'octave de l'exemple qu'on lui donne. Il peut s'aider du paramètre de tessiture situé dans le tiroir transformation de séquence. Le logiciel peut alors jouer la séquence dans une tessiture plus haute ou plus basse sans en modifier l'écriture. Vous pourriez, au contraire, vouloir transposer la notation elle-même de manière à travailler la lecture dans différents registres. C'est dans le cadran Octaviation que vous trouverez les boutons en question. Nous vous conseillons néanmoins de retenir les raccourcis majuscule O et majuscule L. Vous pouvez aussi automatiser l'octaviation pour la suite de votre travail et même la rendre aléatoire.